Bienvenue, moi c'est Pauline, j'ai 21 ans et j'aménage solo dans notre belle capitale. Au programme, du travail, des amis, des confidences, des moments de vie et surtout de l'honnêteté. Alors Pops à Paris, c'est parti Welcome ouais, les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau petit vlog dans ma vie à Paris. Euh, ça va être une semaine assez cool, bon je commence ma semaine le mercredi comme d'habitude. Mais cette semaine, au programme, des copains, la fin de mon stage, donc je suis trop trop contente. Et il euh, y a aussi mon copain qui sort son EP. donc euh ça va être assez cool, Enfin, ça fait plein de trucs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pauline, j'ai 21 ans, j'habite à Paris pendant au minimum un an pour faire des stages. Là, je suis créatrice sur les réseaux sociaux, j'ai un Instagram, un TikTok et aussi un podcast qui s'appelle Teen Podcast et <rire> je ne m'arrête plus, j'ai aussi un compte euh, de photos, donc qui s'appelle pauline-faucon où je commence à partager pas mal de photos de concerts et tout parce que c'est une de mes passions. Bon, J'arrête de blablater trop longtemps, je vais rejoindre Cam parce que Cam m'invite au resto. Les privilèges d'influenceuse me direz-vous je n'ai pas cette chance malheureusement mais je suis son plus 1. Euh, voilà je me suis habillée de manière très simple, petit jean petit haut. Je vais partir maintenant parce que vraiment il faut savoir un truc Cam summer déteste les gens en retard et moi de base je suis pas quelqu'un qui arrive trop en retard mais quand j'ai 10 minutes de retard elle m'a affiche en story. Cette meuf est dans l'extrême. Donc on va partir, on va se dépêcher et let's go Pour vous prendre avec moi, je vais prendre mon petit sac qui m'a coûté 1€ euro chez Emmaüs. Tous mes sacs quasiment viennent de chez Emmaüs et m'ont coûté genre 2-3€. Très très bon plan, foncé, euh, la seconde main c'est vraiment top. En fait je pense que je prends le trench vert. Comme ça, on dirait un peu que je pars à la chasse finalement. Je suis pas fan de l'association avec les deux cols. En vrai je sais pas quoi faire. Est-ce que je mets vraiment ça, oh putain, je vais être en retard. Ouais, en vrai, on va partir sur ça, comme ça. Emmène-moi oh, sur la lune et laisse-moi jouer dans les étoiles. Montre-moi le printemps sur jeu. Vente projet en trois mousses. Écoutez Mona Hélo, pourquoi Parce que comme moi, la toxicité n'est pas une fatalité. Vous pouvez vous en sortir, vous pouvez devenir vous-même et aimer quelqu'un. Euh, parce que j'ai besoin de sous. Tu peux dire des trucs trop suis sur moi C'est en plus celle qui a, qui a brisé les chaînes qui me cadenassaient. Elle a un petit cœur en porcelaine, comme moi. Et en fait, elle a recoller nos morceaux mutuellement. Elle a recollé ses morceaux en écoutant notre son. Elle nous a apporté beaucoup d'argent. Et du coup, elle a recollé mes morceaux parce qu'elle m'a apporté beaucoup d'argent. Je me suis dit qu'elle est inutile à l'agréable, en la côtoyance. Et... Malgré différence différence. <rire> Je fais 1m10. Mais comme vous, j'ai appris à connaître Pauline Et je comprends pourquoi vous étiez là depuis le début. C'est quand oh, même quelqu'un de bon très. Euh, ta gueule, je <rire> parle. C'est quelqu'un qui est très. propre, oh, ordonné. Franchement elle est cordon bleue. Regardez. Comme ma mère, je me lave les mains dans un mode. Elle m'a converti euh, au végétarisme. Comme je disais, alors, je sais pourquoi vous êtes là depuis longtemps. Pourquoi vous êtes attaché à elle. Pourquoi certains je pense en cachette sont tombés amoureux d'elle. <rire> C'est un Et... peu vite très résumé, parce que tu voulais pas trop me parler Mais <rire> <rire> oui parce que je me cache Parce que c'était l'archemeur qui m'a amoureux À ce moment là J'avais oui, peur, peur de faire nexté par une meuf oui. Une meuf en plus youtubeuse Imagine, je serais peut-être devenue une de des anecdotes de mecs que tu regale jamais de la vie C'est pour ça que je ne montre pas trop, trop que je suis avec toi sur ce tir <rire> insta Je rigole évidemment Au revoir aux abonnés de Pops qui deviendront mes abonnés Cette fois-ci essayez de pas me piquer mon mec si vous voulez quand on s'aime bien, on se taquine, on se chérie. Quand on s'aime trop, on se projette, on se marie. Quand on s'aime plus, quand c'est s'éloigne de la rive, c'est là que j'écris encore une chanson de fragile. Hello les gars, on est samedi. Euh, pourquoi un petit bond dans le temps comme ça Parce que je suis vraiment une merde en vlog, alors qu'à chaque fois, je me dis mm, je vais euh, filmer tous les jours. Mais c'est vrai qu'au taf, j'ai eu des petites complications pour filmer normal. Et il y a eu la sortie du projet de mon copain, donc le soir, en vrai, on se voyait mais vers 23h et euh, on dormait parce que moi j'étais aussi explosée j'étais un peu malade la semaine dernière. Aujourd'hui euh, je voulais vous partager ce que j'avais fait parce que c'est un peu un one life entre guillemets mais c'est surtout un truc que je n'aurais jamais fait il y a deux ans mais depuis un an j'ai vraiment décidé de changer et de beaucoup plus saisir les opportunités pour vous remettre dans le contexte. Mon copain quand il a fait euh, la pochette de son EP a fait appel à un photographe et ce photographe euh, bah, je l'ai suivi sur Insta et tout parce que j'aimais bien son taf et aujourd'hui j'ai cherché une modèle un petit peu en urgence. Alors de base je suis pas du tout modèle professionnel et tout j'ai déjà fait des shoots mais mais voilà quoi, enfin c'est pas du tout mon métier, euh, j'en ai jamais fait sur Paris et tout, mais avant d'arriver à Paris j'avais fait une petite liste euh, de choses que j'aimerais faire sur Paris, d'ailleurs je vais vous en lire quelques-unes pour avoir vraiment l'impression de trouver un réel accomplissement derrière ma vie. Que pour J'ai écrit ces objectifs, je crois, en juillet donc juste avant d'arriver à Paris. Donc j'avais mis tout d'abord faire un podcast et euh, bien je l'ai fait, j'ai réussi j'ai mon podcast Ching qui est sorti il y a quelques mois j'avais aussi mis rencontrer d'autres youtubeurs parce que c'est vraiment un truc que j'ai toujours voulu et avec lequel j'ai toujours été très timide parce que je voulais pas passer pour une gratteuse mais la vérité c'est que j'aime trop parler avec des gens qui ont les mêmes passions que moi c'est pas juste les youtubeurs, c'est genre photographes, enfin tous les gens dans le milieu artistique évidemment je n'aime pas parler qu'aux gens qui sont dans le milieu artistique mais c'est juste que vu que c'est ma passion j'ai beaucoup plus de facilité à parler de ça avec les gens, bref finalement j'ai rencontré Cam qui est devenue vraiment une de mes amies j'ai rencontré Lily cet été aussi j'ai rencontré vraiment pas mal de monde, j'ai rencontré Annabelle qui est une fille trop trop gentille j'ai aussi rencontré Théo bah, du podcast Et flemme qui est trop cool Enfin, vraiment j'ai rencontré pas mal de monde et ça m'a fait énormément de plaisir, donc gros cœur, sur tous les gens que j'ai rencontrés durant cette période on s'éloigne un peu mais je voulais vous le dire il y a d'autres objectifs que je garderai pour pour les futurs vlogs parce que c'est des objectifs que je considère pas encore avoir totalement acquis mais j'avais aussi mis faire un shoot photo euh, un petit peu pro tout simplement parce que j'adore ça que ce soit euh, prendre des photos ou euh, faire partie de la photo enfin tout l'univers et je trouve que t'en apprends toujours énormément et en plus vu que j'aime de plus en plus faire des photos je me dis que c'est aussi important d'être la personne qu'on prend en photo et vice versa parce que ça te permet d'avoir les deux avis bref tout ça pour dire que finalement je suis allée à ce shooting c'était trop trop cool vraiment je pense pas les photos euh, au moment du montage mais si je les ai je vous les mettrai mais la vibe et tout, c'était trop bien, donc je me rends compte que vraiment c'est ce que j'aime, tout ce qui est créatif et tout, et euh, voilà, donc si vous êtes photographe et que vous avez envie de faire des photos, non je rigole, mais franchement, ça m'a fait trop plaisir, et c'est ce que je voulais vous dire, c'est que là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je vous en parle assez souvent, franchement, plus vous tentez des trucs qui sortent de votre zone de confort, plus vous tentez des trucs où habituellement c'est pas trop dans votre caractère euh, de rencontrer des inconnus et tout. Bon évidemment euh, de manière sécurisée, enfin là c'était quand même quelqu'un que je connaissais de près de loin, plus vous allez euh, vous dépasser et avoir moins peur des choses. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous faites dans votre quotidien pour essayer de sortir de votre zone de confort. Ça me maintient dans le fait que j'ai vraiment envie de vivre mes rêves, de rencontrer du monde... de. Voilà, de réussir mes objectifs, et il y a un truc que mes potes disent souvent quand ils parlent de moi, voilà, ils me trouvent parfois une qualité qui est que je sais croire en les projets des gens, et les aider, les accompagner et tout, et booster les gens, et c'est vraiment un truc qui est hyper important pour moi, et je trouve que je monte pas forcément ça au maximum sur ma chaîne YouTube, donc j'ai envie de le faire un peu plus, donc si je peux vous donner un conseil quand vous avez un projet, c'est dites-vous si c'était ma meilleure pote ou mon mec qui me présentait ce projet, est-ce que j'y croirais Et moi, à chaque fois, je me dis, mais si c'était Cam ou si c'était, je sais pas, Céleste ou quelqu'un d'autre qui me présentait ce projet-là, je serais en mode, mais vas-y, il y a trop de potentiel, lance-toi, fais-ci, fais-ça, fais-ci, fait ça Mais par contre, quand c'est moi, j'ai beaucoup plus de mal, mais j'ai envie de les remédier en 2023. Là, je vais me faire une petite to-do. Je pense que je vais poster aussi sur mon compte photo. Ça date, euh, j'ai quasiment mis aucun poste. Je vais peut-être aussi réfléchir au podcast de demain, finir la com de l'ancien podcast parce que j'ai vraiment du retard. Et... Voilà Même si t'as l'attitude les coutures d'une coco chanel Que t'adores la lecture, la musique, tu rends les rapports charnels Tu tires des pierres brunes et qu'on s'enfume ta rembord de scène Même si t'es parfaite, trop parfaite, je sais pas si je te rappelle J'ai une phobie des dents sales et du non-brosage de dents parce que je me lave les dents euh, quand je suis chez moi jusqu'à 8 fois par jour. là, on a un énorme problème parce que bon, je sors pas, mais j'ai mangé et je parle à quelqu'un et je me suis pas lavé les dents. Donc j'ai décidé de tenter une expérience sociale. Expérience sociale. <rire> la grande pub strip et le petit Ron Jess de la France Indacro F-Talent vont se laver les dents avec du savon. Ron Jess a autre chose à faire. Il doit répondre à ses fans. Tu apparais pas avec tes cheveux comme ça là Oh, C'était c'est <rire> oh. <C 'était rire> dégueulasse. C'était dégueulasse sur chip. C'est un peu meilleur que je le pensais. Enfin, si, si je plus de la bouche, je n'oserais plus parler après. Et ah, je vous rassure, il n'a pas toujours ouais. cette coiffure-là. Après, je pense que je vais les hydrater avec de l'après-shampooing. Ah. Ah. Il <rire> mmh. la partie de ta langue qui touche le savon, tu sens le sucré, et après tu sens le salé, et après tu sens la mer t'as acheté quoi J'ai acheté le beurre le moins cher. Mais c'est quoi ton beurre Je savais pas que c'était tabou, ça s'appelle du <rire> beurre doux. Ah oh, bon, un doux, c'est genre c'est doux. <rire> mais t'as vécu où toutes ces années ah, Mais c'est quoi le problème avec le beurre doux Mais c'est tabou, genre. Si tu viens de Normandie ou si tu viens de Bretagne, mais il s'acrilège de prendre du beurre doux. de Normandie et Bretagne. <rire> hein. oui. bon, au début, je pensais que t'étais étais, entrée euh, en parce que j'avais pris du pesto au carrefour. Ah mais il est pas bon, le pesto au carrefour. Hein. <rire> la la la la la la la la Donc, je me sentais trop fière avec mon nouveau plan sauf que j'avais pas capté qu'on allait rien entendre avec le vent. Alors je parlais par dessus euh, et faites comme si c'était hyper réaliste. En gros je rentrais de chez mon copain, je rangeais tout mon appart et j'étais fière de moi parce que euh, j'avais tout nettoyé. Et d'ailleurs ça fait presque une semaine qu'il est rangé donc vous pouvez m'applaudir en commentaire. Ensuite j'allais aller faire toute ma lessive et euh, je disais que le soir j'allais aller me poser sur les quais avec mon mec. Time you turn on the radio, it's my vibe that you hear the color. Je vous retrouve pour la fin de mon stage, je vous propose qu'on prenne un verre, j'en ai besoin là, je crois. Alors je viens de finir mes 6 mois de stage, je pense que je vais pas trop en parler parce que flemme, ça a été assez 6 mois prenant ma vie, mais ça me fait bizarre, demain je commence mon nouveau stage donc j'ai extrêmement hâte. Parce que j'espère qu'il va me plaire. Et dans les prochains vlogs, arrivent des petites surprises. Normalement, je fais un stage, un peu le stage de mes rêves. Euh, la semaine pro, je pars à trois endroits différents en une semaine, euh, trois villes différentes, dont un autre pays, où je vais rencontrer euh, une youtubeuse que je pense que vous connaissez. Donc j'ai trop trop hâte et euh, j'espère que ça se passera bien. Ouais, je suis choquée, c'est vraiment une page qui se tourne. C'est pour ça que je voulais clôturer ce vlog. J'espère sincèrement que vous, ça va, que vous vous épanouissez dans ce que vous faites. Et si c'est pas le cas, et eh bien, bon courage je connais ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit retour vous aura plu. Je me suis vraiment mis une deadline pour faire le montage parce que j'en ai marre de mettre 15 ans à poster et poster 1000 ans après. Franchement je reviens en force, je vais essayer de revenir avec une vidéo par semaine pendant bah une certaine période pour euh, voilà, retrouver le goût de Youtube et du fait de vous parler, n'hésitez pas à vraiment me donner euh, vos avis, à me conseiller des trucs, enfin vraiment, l'espace commentaire est libre, je ne sais pas si je suis censée vous poser des questions et tout, mais en soit racontez-moi vos vies, ça m'intéresse énormément et je reconnais les noms, et sinon, n'hésitez pas à aller écouter le projet de mon copain, franchement, et à me dire si vous avez écouté vos sons préférés. Voilà, je suis trop trop fière. C'est un peu une petite fierté parce qu'il bah, y a presque un an, je pleurais sur les sons de mon mec, avant que ce soit évidemment mon mec, sinon ce serait bizarre. Mais voilà, je suis allée quand tout allait très mal dans ma vie parce que les sons me touchaient beaucoup. Et aujourd'hui, voilà où j'en suis, donc c'est plutôt sympa. Ce soir, on va aller se poser sur les quais. Parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas trop fait, vu qu'on était un peu pris tous les deux et tout. Et voilà, je vais commencer à dérocher. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye la mif. regard, mes sous-titres. J'ai appris à lire les discours entre les lignes. Les filles sont lunatiques, je les vois comme la pluie. On était à Paris. J'avoue, toi t'es plus subtil Tu savais me faire rire. C'est pas contre toi, c'est juste que l'amour pour moi c'est fatigant, agaçant.